Comme c'est un tir qui doit se déclencher très très vite, c'est un tir, je dirais, qui est instinctif et particulier, et qui souvent, au niveau de la finition du tir, eh bien, il n'y a pas de finition de tir. Voyons maintenant ce que ça donne sur le terrain, avec un joueur de National 2, qui, dans son jeu, comme souvent en France, très peu de joueurs l'utilisent, donc... On a travaillé sur euh, trois séances sur son teardrop. Vous pouvez voir effectivement les mêmes caractéristiques par rapport à Tony Parker, sachant qu'en plus, comme ils ont un profil assez similaire, joueur pas trop grand, très rapide, donc ça nous paraissait intéressant d'utiliser ça sur un joueur en National 2. Euh, qui déjà peut rencontrer des gabarits de plus de 2 mètres dans la raquette. Donc il faut jouer, euh, utiliser vraiment sa rapidité pour pouvoir tirer très très vite.